Yo tout le monde c'était Rydil on se retrouve pour le succès ça me dit quelque chose donc pour ce succès on va lancer la carte altitude en partie perso où on forge sur Halo 3 il va falloir se diriger vers l'ordinateur qu'il y a ici et monter dessus s'accroupir et regarder ses pieds et il va falloir simplement attendre. Donc il faut savoir que le succès est extrêmement aléatoire et des fois euh, il ne se débloque pas. Je ne comprends pas du tout comment ça marche et ce succès est un total mystère pour moi. Mais euh, quoi qu'il en soit, passer euh, une minute ou deux accroupi à, à regarder ses pieds, euh, il est possible que vous débloquiez le succès. Donc euh, voilà, moi j'étais en train de partir parce que je pensais que ça n'avait pas fonctionné. Il s'est débloqué un petit peu tardivement. Euh, bon, je le répète, je ne comprends rien à ce truc. Si quelqu'un a l'explication, je prends. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et bien entendu, vive à l'eau